Bonjour à tous, très bienvenue au Chant d'Amant des Oiseaux pour ce nouveau communiqué Un espace-temps est en création à l'intérieur de la tente de la Jérusalem céleste Chacun qui rejoint son être véritable dans et par la matière, le corps charnel Ceux qui choisissent d'être dans la voie de ce qui fait rayonner leur joie véritable, ceux-là participe à faire exister un nouvel espace-temps qui pourra bientôt les accueillir pour faciliter la création, le passage et l'existence de cet espace-temps il est très important de nouer des relations puissantes d'amour vrai avec ceux qu'on aime le leur faire savoir, partager des moments se rapprocher géographiquement si possible voire pour certains vivre ensemble car c'est de tout cela que se ce fait et sera fait ce nouvel espace-temps aujourd'hui en pleine création et contre cela les volontés de nuire ne peuvent et ne pourront rien ce pourquoi savoir et faire ce qu'on aime vraiment et être avec ce qu'on aime est très important aussi une part essentielle à ce grand alignement est le pardon à nos mères, au féminin sacré, à toutes les lignées des mères, à notre première mère et à la création elle-même. Une grande et véritable réconciliation avec la matière charnelle, notre corps et l'incarnation en général est essentielle. L'ensemble des dimensions naissent de la création, mais ce que les créatures en font n'est pas de sa responsabilité. Une distance, une maturité, une forme de sagesse est requise pour se délester de tous les fardeaux liés aux excès que nous avons connus dans nos incarnations. Pour entrer dans cet espace-temps, il va falloir être compatible avec les meilleures énergies, intentions et actions. Et c'est ici et maintenant que cela se passe et à chaque instant. Il faut se détacher des énergies disharmonieuses et avoir le cœur et l'esprit aussi blanc et léger qu'une plume d'oisillon un certain nombre d'entre nous allons passer groupe par groupe directement dans cet espace-temps où d'un coup on se retrouvera en pleine forme sous une apparence éternelle qui ne vieillira pas. Tout nous semblera familier car très semblable à ce que nous connaissons déjà mais dans la paix, l'équilibre et le ravissement d'une nature en épanouissement, libérée des fléaux qui ravagent notre santé, notre équilibre et celui de notre planète. Il nous faut nous y préparer au mieux, que chacun réunisse toute forme de savoir et savoir-faire qu'il estime important pour son bien-être et celui des autres. Il nous faut dès à présent planter tous les arbres et essences fruitières que nous aimons et qui pourront participer à notre meilleure santé et autonomie alimentaire ici, pour ceux qui resteront, et pour là-bas aussi. Pour tous ceux qui ne seront pas directement passés dans cet espace-temps, il y aura toujours la possibilité de le rejoindre par réincarnation en naissant directement dans cet autre espace-temps. Les grossesses et les accouchements y seront sans risque et les parents très heureux d'accueillir les êtres qui leur correspondent le mieux. Ce sont des armes à impulsion électromagnétique qui vont être utilisées et provoquer ce passage pour ceux qui sont compatibles. Ceux qui seront victimes de ces armes, sans être compatibles, seront accueillis dans la tente de la Jérusalem céleste, en attente de l'ouverture du grand portail d'alignement vers le cœur de notre source. Cet espace-temps en création par les êtres et actions du cœur vrai semble être ce que certains appellent la cinquième dimension. Pour moi, ce n'est pas cela. La 5D et la 7D sont jumelles. La 7D vers l'extérieur et la 5D vers l'intérieur. Pour moi, elles sont l'une le reflet de l'autre. La 5D, c'est pour moi le cœur, le centre énergétique de toute vie. À une certaine échelle, toute existence semble être sous forme d'une étoile à six branches, qui sont des pyramides à base 4. Donc, au centre se dessine la forme d'un cube d'énergie. Au centre de ce cube règne l'énergie qui est la résultante de toutes les expressions énergétiques de cette étoile et probablement, voire certainement aussi, elle reçoit les émissions énergétiques des autres. Et c'est dans cet espace-temps sacré entre tous que ceux qui seront compatibles, ceux qui vivent dans le cœur vrai, seront, le moment venu, invités à entrer pour l'éternité et chacun y trouvera la place qui lui convient. De toutes les races qui ont foulé cette terre, les humains sont allés aux confins du pire et en sont revenus. Ce pourquoi ce portail qui ne s'était encore jamais ouvert va s'ouvrir pour les humains. À cet endroit, ils pourront accéder partout. Et ils seront requis pour aider à l'harmonie des mondes et entre les mondes. Ce grand portail ne pourra s'ouvrir que lorsque tout fléau aura cessé sur terre. C'est une question de lien et donc d'alignement. Lorsque cela sera fait, et il ne peut en être autrement, alors le grand passage pourra avoir lieu. Pour ceux qui ne passeront pas directement, sachez que ceux qui y seront se prépareront à vous accueillir dans la paix, la pleine santé, l'amour et la joie de faire grandir ce jardin de bonheur infini. Sachez, pour ceux qui resteront sur terre, que le lien est très étroit entre les deux dimensions, que vous serez protégés et avec Jésus en chacun de vous. Il suffit à toi de l'accueillir avec ton cœur et de marcher sur la voie du cœur, alors il est avec toi et reste avec toi. Sache et dis-le autour de toi que quoi qu'il arrive ici et maintenant, si tu es et reste dans le cœur alors la meilleure partie de toi sera sauvée Aie courage et avance dans la foi je te souhaite le meilleur de tout mon cœur isabelle